Dans cette vidéo, nous allons décrire les orbitales atomiques et voir comment les représenter, de façon exacte mais aussi qualitative, pour des applications en chimie et en particulier la formation de liaisons. Nous verrons aussi les notions de densité de probabilité ponctuelle et radiale qui permettent de définir les zones de l'espace où on a le plus de chances de trouver l'électron. Dans un système de coordonnées sphériques, la fonction d'onde électronique, ψ de R, θ et φ, solution de l'équation de Schrödinger H ψ égale e psi, et appelée orbitale atomique, s'écrit comme le produit d'une partie radiale par une partie angulaire, ψ égale r fois y. La partie radiale, rnl de r de la fonction d'onde psi détermine la variation de l'orbitale atomique avec la distance au noyau r, tandis que la partie angulaire, y l de θ et exprime la dépendance angulaire, c'est-à-dire la forme de l'orbitale atomique. Cette fonction d'onde électronique ψ décrit le comportement ondulatoire d'un électron mais n'est pas inobservable, on ne peut donc pas la mesurer. Son interprétation se fait par l'intermédiaire de son module carré qui donne la densité de probabilité de présence de l'électron à chaque point de l'espace. Pour trouver la probabilité de présence de l'électron dans un volume v donné, il faut intégrer cette fonction sur le volume. C'est la même chose que pour trouver la masse d'un objet dont on connaît en tout point sa densité c'est-à-dire sa masse volumique relative à celle de l'eau. Il existe différentes façons de représenter la fonction d'onde ψ ou la densité de probabilité de présence associée module ψ au carré. Il est par exemple possible de donner un aperçu des fonctions avec un nuage de points, comme nous venons de le faire. On perçoit alors les zones de forte et faible valeur de la fonction, mais la forme générale est difficile à deviner, particulièrement pour les fonctions avec des géométries complexes il est aussi possible de présenter les fonctions par des isosurfaces, c'est-à-dire l'ensemble des points M de l'espace où les fonctions prennent une valeur constante. On voit alors parfaitement l'allure de la fonction, mais sa variation dans l'espace n'est plus visible. On ne sait pas en effet comment varie la fonction en dehors des isosurfaces. Enfin, il est possible de représenter des sections de ces fonctions sous la forme de courbes de niveau. Nous avons alors à la fois l'allure de la fonction au travers des courbes de niveau, et la variation de la fonction via les valeurs correspondantes à ces niveaux. Cependant, ces sections ne donnent pas un aperçu tridimensionnel des fonctions. On peut aussi, bien entendu, combiner plusieurs de ces représentations, mais ceci devient difficile à représenter sans logiciel spécialisé. On voit donc qu'il n'y a pas de représentation idéale des fonctions d'onde ou des densités de probabilité de présence. Par ailleurs, la complexité des formes augmente rapidement avec la valeur du nombre quantique principal, et par conséquent, les représentations deviennent rapidement illisibles. Voici par exemple les fonctions d'ondes 2Py et 3Py sous la forme d'isosurface. Pour faciliter l'analyse des fonctions d'onde et des densités de probabilité de présence, il est habituel de considérer séparément les dépendances angulaires Y et radiales R. Intéressons-nous en premier lieu à la dépendance angulaire de la fonction d'onde et de la densité de probabilité, c'est-à-dire à comment varient ces fonctions en fonction des angles θ et φ, ce qui permet de visualiser leur forme et leur symétrie. Cette partie angulaire ne dépend que des nombres quantiques L et ML. Elle est donc la même quel que soit le nombre quantique principal N. C'est une partie très importante en chimie, en particulier pour comprendre la formation des liaisons. Les orbitales atomiques S, qui correspondent à L égale 0, n'ont pas de dépendance angulaire. La fonction d'onde a donc une valeur constante sur une sphère centrée sur l'origine. Il en est de même pour la probabilité de densité qui lui correspond. Les orbitales S ont une symétrie sphérique et peuvent être représentées par une sphère. Elles sont symétriques par rapport à l'origine. Passons aux orbitales P avec L égale 1. Comme nous allons le voir, les trois orbitales atomiques P ont une symétrie de révolution autour d'un des axes de coordonnées, d'où leur nom Px, Py et Pz. Considérons par exemple l'orbitale Py. Psi de θ et phi varie comme sinθ, sinus phi. La surface indicatrice de la forme de Ψ est donc définie par l'ensemble des points M de l'espace, tels que OM égale valeur absolue de sinθ sinφ, c'est-à-dire par deux sphères tangentes à l'origine. La sphère du côté des Y positifs correspond à des valeurs positives de la fonction d'onde, marquée ici en rouge, alors que la sphère du côté des Y négatifs correspond à des valeurs négatives de la fonction d'onde, marquée ici en bleu. La surface indicatrice de la fonction de densité de probabilité de PY est donnée par l'ensemble des points M tels que OM égale sinus carré, theta sinus carré phi. Elle est plus compliquée que celle de la fonction d'onde. On note néanmoins l'existence de deux lobes de révolution autour de l'axe Y, avec des maxima de densité dans la direction Y. Puisqu'il s'agit d'une densité de probabilité, la fonction est partout positive ou nulle. On note que pour Y, la densité de probabilité est nulle dans le plan XZ. Le plan XZ est appelé un plan nodal. Par convention, on choisit de représenter une orbitale par un dessin qui rappelle la dépendance angulaire de la densité de probabilité, mais, attention, avec le signe de la fonction d'onde. Les lobes positifs se distinguent des lobes négatifs dans les représentations par des couleurs différentes non standardisées. À gauche, nous avons la dépendance angulaire de la densité de probabilité de Py avec les signes de la fonction d'onde Py et à droite, la représentation simplifiée d'une orbitale atomique Py. Cette représentation simplifiée n'est qu'une illustration partielle de la véritable nature de l'orbital, indiquant seulement son orientation spatiale et les possibilités de recouvrement avec d'autres orbitales. Elle ne prend pas en compte la dépendance radiale que nous allons voir dans un instant, mais cette représentation pour une orbitale est suffisante dans la majorité des cas. Les deux autres orbitales P sont analogues, mais de révolution autour des deux autres axes. Voici les dépendances angulaires des trois orbitales P. On note la présence d'un plan nodal pour chaque orbital et le caractère antisymétrique des fonctions. Le signe de la fonction pour un point de coordonnées x, y, z est inverse de celui de la fonction pour un point de coordonnées moins x, y, moins z. Passons maintenant à la dépendance angulaire des cinq orbitales atomiques d. Ces orbitales, qui se distinguent par des valeurs différentes du nombre quantique ML, portent des noms qui correspondent à leur dépendance angulaire. Si on connaît les noms des orbitales, on est en mesure de les dessiner de façon simplifiée. Commençons par l'orbital la plus simple à dessiner, dx2 y2. Elle peut être considérée de façon qualitative comme la combinaison suivante, orbital px au carré moins orbital py au carré. Ceci donne deux lobes positifs le long de l'axe x, puisque px est au carré, et deux lobes négatifs le long de l'axe y, puisqu'on combine avec moins py au carré. Voici, à droite, la dépendance angulaire calculée de l'orbitale dx 2 y 2 A noter que la combinaison des deux parties supprime la symétrie de révolution des lobes autour des axes en comprimant ces lobes dans le plan xy, via la somme de fonctions de signes contraires. Comme pour les orbitales P, on obtient des dépendances semblables pour la fonction d'onde et pour la fonction de densité de probabilité. Les deux fonctions se différencient seulement par la forme des lobes. A droite, la représentation simplifiée de l'orbitale DX2-Y2. Notez la présence de deux plans nodaux bisecteurs des axes X et Y. Passons à l'orbitale DYZ. Cet orbitale peut être qualitativement considéré comme le produit d'une orbitale PY par une orbitale PZ. Dessinons une orbitale PY avec son plan nodal XZ. Multiplions pour chaque point de tout l'espace cette orbitale PY par une orbitale PZ. De façon qualitative, les lobes de PY se dédoublent avec deux signes différents puisqu'ils sont multipliés du côté des Z positifs par des grandeurs positives et du côté des Z négatives par des grandeurs négatives. Bien entendu, nous aurions pu faire l'inverse, partir d'une orbitale PZ et la multiplier par une orbitale PY. La solution réelle doit donc être intermédiaire du point de vue de l'orientation des lobes. Les calculs confirment cette construction qualitative avec quatre lobes bisecteurs des axes Y et Z. Deux lobes positif entre plus y et plus z et entre moins y et moins z. Et deux lobes négatif entre moins y et plus z et plus y et moins z. Les signes des lobes sont faciles à retenir puisqu'ils correspondent au produit des signes des axes entre lesquels se situent les lobes. Voici la représentation simplifiée de cet orbital dyz. Les deux autres orbitales dxz et dxy sont analogues, mais respectivement dans les plans xz et xy. Reste à décrire l'orbitale DZ2. A partir de ce qu'on vient de faire, on pourrait croire qu'il suffit de prendre une orbitale pz pour obtenir cette orbitale. Ce n'est cependant pas le cas, car le nom de l'orbital ne reflète pas correctement sa dépendance angulaire. Le véritable nom de l'orbital devrait être D3Z2-R2, c'est-à-dire D2Z2-X2-Y2 après avoir remplacé R2 par X2-Y2-Z2. Mais comme le nom est un peu long, on préfère utiliser le raccourci DZ2. Avec le nom complet, on est en mesure d'imaginer la dépendance angulaire de l'orbital. Dessinons la combinaison 2 pz px² py En combinant les quatre lobes négatifs dans le plan XY, et en tenant compte des zones où ces lobes négatifs recouvrent en partie les lobes positifs, on obtient une sorte de donut, mais sans trou au milieu. Si on coupe en deux la dépendance angulaire calculée de l'orbital, on voit que le donut a en fait la forme d'une orbitale P, mais avec une révolution autour de l'axe Z. Voici au centre la dépendance angulaire de l'orbital des 2 avec les surfaces nodales qui sont ici des cônes de révolution autour de l'axe Z. À gauche, nous avons une surface d'isodensité de probabilité et quelques contours d'isodensité de probabilité. Rappelons que ceci correspond au produit de la partie angulaire par la partie radiale à droite, la forme symbolique. Attention, vous trouverez fréquemment dans les ouvrages et sur internet des représentations avec une confusion entre les deux dessins. L'utilisation de l'allure des surfaces d'isodensité de probabilité à gauche pour représenter la dépendance angulaire au centre. C'est en fait une erreur de représenter la dépendance angulaire de l'orbitale dZ2 avec un tore négatif autour de l'axe Z. C'est en effet incohérent avec la représentation de la dépendance angulaire des orbitales P, qui, elle, s'effectue en joignant, comme il se doit, les deux lobes à l'origine. La représentation simplifiée, à droite, ne doit pas présenter de trous au centre de la partie négative. Nous avons terminé notre analyse des dépendances angulaires des 5 orbitales D, qui servent pour représenter qualitativement ces orbitales. Nous voyons qu'elles sont toutes symétriques par rapport à l'origine. Passons aux orbitales F. Même si ces orbitales f ne sont pas d'un usage courant en chimie, il est intéressant de les regarder car elles sont parfois utilisées, comme par exemple en théorie des groupes. Comme pour les orbitales d, il est tout à fait possible d'imaginer leur dépendance angulaire à partir de leur nom, en faisant des produits entre des orbitales p et des orbitales d. Par exemple, fz3 est obtenu en multipliant qualitativement une orbitale dz2 par une orbitale pz, on note que le lobe négatif de DZ2 se dédouble avec des signes différents. De même, FYZ2 est obtenu en multipliant qualitativement une orbitale DZ2 par une orbitale PY. Le lobe négatif de DZ2 se dédouble en deux demi-lunes. Et ainsi de suite pour les autres orbitales avec des constructions un peu plus simples. Voici les dépendances angulaires des sept orbitales F. Elles sont toutes antisymétriques par rapport à l'origine. On note l'alternance du caractère symétrique ou antisymétrique des orbitales. S est symétrique, P antisymétrique, D est symétrique et F antisymétrique. Les orbitales G seraient à nouveau symétriques, etc. Maintenant que nous connaissons les dépendances angulaires des orbitales atomiques, regardons leur variation radiale. Commençons par n égale 1 et donc l'orbitale 1s. La partie radiale, R10 de R de cet orbitale 1s, décroît exponentiellement en fonction de R en restant toujours positif. Continuons avec n égale 2 et les orbitales 2s et 2p. Contrairement à ce que nous venons de voir avec un s, la partie radiale de l'orbitale 2s s'annule une fois avant de tendre exponentiellement vers 0. L'orbitale 2s présente donc une sphère nodale, c'est-à-dire une sphère sur laquelle la fonction s'annule. L'orbitale 2p n'a pas de sphère nodale. Par contre, comme pour toutes les orbitales qui ne sont pas des orbitales s, sa partie radiale est nulle à l'origine c'est-à-dire au noyau. Enfin, terminons avec n égale 3 et les orbitales 3s, 3p et 3d. L'orbitale 3s présente deux sphères nodales. Plus généralement, une orbitale ns présente n-1 sphère nodale. Une conséquence directe de la présence de n-1 sphère nodale est une expansion spatiale de plus en plus grande des orbitales pour des valeurs de n de plus en plus élevées. On dit que les orbitales, lorsqu'elles sont représentées par des isosurfaces, sont de plus en plus volumineuses. La probabilité de trouver l'électron plus loin du noyau augmente avec le nombre quantique principal. L'orbitale 3P présente une seule sphère nodale et de façon générale, une orbitale NP présente N-2 sphères nodales. L'orbitale 3D ne présente pas de sphère nodale, alors que l'orbitale 4D en présenterait une, l'orbitale 5D 2 et ainsi de suite. Reprenons notre dessin des fonctions d'onde 2PY et 3PY sous la forme d'isosurface coupée en deux. Rappelons que ces fonctions d'onde sont le produit de la partie angulaire par la partie radiale. Nous voyons bien la présence d'une sphère nodale pour 3PY. Cette sphère, matérialisée ici en blanc, se situe entre les lobes positifs et les lobes négatifs de part et d'autre de l'origine. C'est parce que la forme globale des deux orbitales est du même type, avec deux lobes principaux de révolution autour de l'axe Y, que ces deux orbitales sont symboliquement représentées de la même façon, sans se préoccuper de la variation radiale, simplement en jouant sur leur taille. Les orbitales sont de plus en plus diffuses lorsque n augmente, c'est-à-dire avec une chance de plus en plus grande de trouver l'électron plus loin du noyau. On dit qu'elles sont de plus en plus grosses, même si les fonctions n'ont pas de taille. Ce sont en fait les isosurfaces que l'on représente qui définissent des volumes de plus en plus grands. Pour terminer, intéressons-nous non pas à la densité de probabilité en un point m de l'espace, mais à la densité de probabilité à une distance r du noyau, quels que soient les angles θ et φ, c'est-à-dire sur une sphère de rayon r. On montre que cette densité est égale au produit partie radiale au carré par distance au carré. Voici cette densité de probabilité radiale pour l'orbital 1s. Comme petit r au carré tend plus vite vers 0 que la partie radiale grand r au carré, lorsque r tend vers 0, la densité de probabilité radiale est nulle au noyau pour une orbitale 1s. Par ailleurs, puisque l'orbital 1s décroît exponentiellement avec la distance au noyau et que r2 augmente, la fonction de distribution radiale passe par un maximum. Ce maximum est situé à R égale A0 pour l'atome d'hydrogène. La distance à laquelle on a le plus de chances de trouver l'électron correspond donc au rayon de bord A0 égale 52,9 picomètres. Le rayon de bord n'est par conséquent pas le rayon de l'orbite de l'électron 1S, comme on le pensait initialement, mais la distance au noyau où on a le plus de chances de trouver l'électron 1S. Il faut noter que cette distance est différente de celle d'environ 80 picomètres qui correspond à la distance moyenne à laquelle se situe l'électron par rapport au noyau, cette distance de 80 picomètres étant généralement prise comme la taille de l'atome d'hydrogène. Si nous comparons maintenant les fonctions d'onde de densité radiale des orbitales 2s et 2p, nous remarquons que l'électron 2s a une plus grande probabilité d'approcher les noyaux que l'électron 2p, même si le maximum de densité est plus éloigné du noyau pour l'orbital 2s que pour l'orbital 2p. Ceci est lié au fait que 2p n'a pas de sphère nodale, alors que 2s en a une. Finalement, la comparaison des fonctions de densité radiale des orbitales 3s, 3p et 3d nous montre des allures semblables à celles obtenues pour n égale 2. On note que l'orbitale 3d est plus contractée que les orbitales 3s et 3p puisqu'elle n'a pas de sphère nodale. Dans cette vidéo, nous avons vu à quoi ressemblent les orbitales atomiques, tant du point de vue de la dépendance angulaire, c'est-à-dire de la forme, que de la dépendance radiale, c'est-à-dire la variation avec la distance au noyau. Nous avons aussi vu comment construire qualitativement la forme de ces orbitales à partir de leur nom complet. Enfin, nous avons analysé la densité de probabilité radiale qui permet d'indiquer à quelle distance du noyau on a le plus de chances de trouver l'électron.